de ton actualité à la Juventus de Turin on va faire une parenthèse internationale aujourd'hui tu es le capitaine de la sélection de l'équipe du Maroc pour toi la question ne se posait pas c'était vraiment un choix du cœur il n'y avait pas de question à se poser oui ouais, bien sûr bon, bien sûr j'ai été euh, quelquefois en équipe de jeunes parce que parce que voilà c'est toujours bien quand tu es jeune d'aller en équipe de France euh, ça te permet aussi d'avoir euh, d'être surclassé dans ton club. Moi, par exemple, à Marseille, j'étais surclassé avec, euh, avec les moins de 18 quand j'avais 16 ans. Quand j'avais 18 ans, j'étais surclassé avec la CFA. Et aussi parce que j'allais en équipe de France, etc. Mais quand euh, c'est devenu sérieux et quand j'ai pu réellement choisir, j'étais en, en D2 à l'époque, j'étais justement en Ligue 2 à, à Clermont. Quand, euh, quand le Maroc m'a proposé de venir, ça a été un choix vraiment naturel quoi, de, de, de représenter mon pays. Et euh, malgré toutes les difficultés que j'ai pu rencontrer aussi avec, euh, avec la sélection, parce qu'encore une fois... Ben justement, j'avais plein plein plein de questions à te poser. Et il faut que tu m'éclaircisses sur, sur plusieurs choses, parce que j'ai fait des recherches et j'ai vu encore une fois tout un tas de choses. Et euh, ça mérite vraiment de mettre les points sur les i. Alors déjà, on va commencer. Il y a eu des hauts et des bas avec la fédération. Ouais, C'était ouais, ouais. quoi C'est où et c'est bas pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé réellement Parce que qu'en euh, Afrique, tu sais qu'il n'y a rien qui est simple déjà. En Afrique, même quand on peut faire simple, on fait compliqué, malheureusement. Donc, euh, on a eu des périodes où on n'était pas, pas au top. On a eu du mal à se qualifier à la Coupe du Monde. On a dû attendre 10 ans. Euh, ma génération à moi, mais au total, on a attendu plus de 20 ans pour se qualifier. Moi, ça fait 10 ans que je cours après une qualification pour la Coupe du Monde. Ce qu'on a réussi à faire, enfin, grâce à en grande partie aussi à, à Hervé Renard. Mais il y a eu beaucoup de changements d'entraîneurs, il y a eu des changements de président aussi à la tête de, de la fédération. Et voilà, comme j'ai dit, euh, au Maroc, malheureusement, c'est comme dans tous les pays d'Afrique, parfois on cherche des petits soucis pour alimenter etc., les polémiques. Donc moi, comme j'ai toujours été quelqu'un qui aime dire les choses, parce que je ne sais pas faire semblant, je préfère avoir des problèmes avec une personne, mais au moins lui dire ce que je pense, que de faire comme si de rien n'était. Donc euh, bah voilà, j'ai toujours dit ce que je pensais. Et, et dans le football, on n'aime pas ça. Dans le football, on n'aime pas ça du tout. On préfère les gens qui, qui sont faux. Donc euh, forcément, j'ai eu, euh, rencontré quelques soucis, mais que, que voilà, j'ai toujours, euh, toujours su régler. On a aussi lu parfois que ta relation était tendue avec Hervé Renard. Vrai ou faux Hervé Renard, il est venu me visiter au moins 3-4 fois à Turin. Je pense qu'il n'a pas été voir euh, euh, autant les, les autres joueurs. C'est quelqu'un qui, on s'écrit encore au quotidien, c'est comme un ami. Il y a peu d'entraîneurs dans ta carrière que tu peux considérer des amis. Parce qu'à l'arrivée, tu fais ton travail, je fais le mien. Et tu ne dois pas être ami avec ton entraîneur. C'est pas vrai. Tu dois avoir une bonne relation, c'est tout. Hervé Renard, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il sait qu'il peut m'appeler à n'importe quelle heure si je peux... Euh, être disponible pour lui, ou lui rendre, lui rendre service, c'est avec grand plaisir, c'est un grand monsieur, et je l'ai déjà dit. Et, euh, et le Maroc lui doit beaucoup, parce que, parce que ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, c'est simple, il n'y a pas grand monde qui l'a fait avant lui, il a atteint tous les objectifs qui lui ont fixés. Donc euh, forcément, je ne peux que démentir ça, mais lui-même l'a dit plusieurs fois, j'ai oui. eu des soucis avec des membres de son staff, ça c'est vrai, mais encore une fois, je ne suis pas là pour être ami avec tout le monde. Comme je t'ai dit, moi, je fais mon boulot, eux font le leur. Mais Hervé, euh, aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, euh, d'un point de vue extérieur, euh, le capitaine de la sélection marocaine joue à la Juventus de Turin, est passé par le Bayern Munich, est passé par la Roma. Je me dis, ça doit être une fierté d'avoir euh, un exemple comme toi, un capitaine comme toi qui n'hésite pas justement à, à monter au créneau pour défendre sa sélection si besoin est. Et pourtant, le paradoxe, c'est que tout ce qu'on, tout ce dont on est en train d'en parler, je l'ai aussi lu dans les médias marocains. C'est quoi l'intérêt en fait d'un média marocain de, de parler comme ça en fait Enfin, tu, normalement, tu devrais être une icône au Maroc en fait. Et à l'inverse, on peut lire euh, des choses Mais autres. Pourquoi Tout simplement parce que aujourd'hui. Euh Aujourd'hui, il y a beaucoup de presse. Tu as, as les médias la presse papier, tu as la presse Internet, etc. Et il faut que tout le monde puisse vivre. Donc, c'est comme, euh, de plus en plus, on va avancer, et de plus en plus, Internet, ça prend de la place. Les médias, les réseaux sociaux, etc. Il n'y a pas assez de, de choses à écrire, parfois, sur la presse papier. Donc, quand il n'y a pas à écrire, les vrais médias, bah, ils écrivent pas, ou ils écrivent autre chose. Mais au Maroc, non. Au Maroc, on va chercher de quoi écrire. Et malheureusement, ce qui fait vendre aujourd'hui, bah, c'est de parler de moi. Parce que tu viens de citer, je joue dans des grands clubs, j'ai eu la chance de faire plusieurs grands clubs. Donc, il voilà, ne faut pas se mentir. Tu parles de Benassia, qu'il a eu un problème avec un tel ou un tel, vrai ou pas, on s'en fout. Le plus important, c'est d'écrire. D'écrire, de faire des grands titres, et les gens vont acheter. Et du coup, Mehdi, vous vous êtes qualifié euh, pour la Coupe du Monde en Russie euh J'imagine que c'était un souvenir incroyable. Vous avez rendu fier des millions de Marocains. Tous les joueurs ont rendu fiers leurs familles, leurs amis. Euh, vivre ce genre de compétition, ça devait être incroyable. Raconte-nous un petit peu. Bah, honnêtement, ça a été le, le plus beau euh, moment de ma carrière. Parce que ça faisait 20 ans que le pays attendait ça. Parce que c'était quelque chose qui était très important aussi pour moi, de réussir quelque chose avec... Euh, avec mon pays, avec ma sélection. Vraiment, ça me, ça me tenait à cœur. Et, et voilà, c'était... Je me souviens, je suis rentré à la maison, mes enfants étaient en fête. Euh, toute la famille était vraiment euh, ravie pour moi. Et donc, c'est des moments euh, extraordinaires. Après, euh, tu voyais les, les, au Maroc, j'ai pu me, me rendre au Maroc, tu voyais les enfants, les parents, les grands-parents, toutes les générations étaient concernées. Au Maroc, le football, c'est quelque chose que... Vraiment, les gens sont, sont passionnés et, et tout le monde dans la rue a parlé de la Russie, de la Coupe du Monde, on va y être, etc. Ils étaient fiers. Et on a vu d'ailleurs comment ça s'est passé à la Coupe du Monde. Les stades étaient pleins, pleins, pleins, pleins. Mmh. Tous les Marocains sont venus des quatre coins du monde. Euh, on a vraiment vu qu'on on était un, un pays vraiment très, très solidaire. Parce que voilà, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est tout le monde qui se sent concerné. Et peu importe les moyens... Les gens ont fait des sacrifices, sont venus au stade et donc c'est vraiment tout en leur honneur. Il faut les, les remercier déjà pour ce soutien, même si on l'a dit plusieurs fois. Et forcément, ils méritaient beaucoup mieux. Ils méritaient beaucoup mieux, mais, mais comme j'ai dit, je suis persuadé qu'avec la génération qui arrive, les Hakimi, Ziyech, Amin Harit, etc., ils ont beaucoup de talent, beaucoup, beaucoup de talent. Et, et je suis persuadé que s'ils sont sérieux là-dedans, s'ils continuent à travailler comme ils sont en train de le faire, ils vont, ils vont avoir vraiment de grandes satisfactions sur les, sur les années à venir. En tout cas, c'est ce, ce que je leur souhaite. Et encore une fois, en tant que, que grand capitaine et défenseur de ta sélection, il me semble, après un match avec un très bon contenu de votre part contre le Portugal, tu as accordé une interview d'après-match qui a fait polémique <rire> sur les réseaux sociaux. Personne ne, ne comprenait pas pourquoi tu avais dit ça, de quoi tu parlais est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus, en fait C'était euh, euh, quelque chose vraiment qui venait du cœur à ce moment-là. Et euh, tu avais besoin de le dire, à ce moment-là Oui, j'avais besoin de le dire, parce que parce qu'après la défaite contre l'Iran, on a vu des membres du staff qui nous ont tourné le dos. Alors qu'on n'avait pas fait un match catastrophique. On n'avait certes pas fait un bon match, mais je veux dire, l'Iran ne méritait pas de gagner. C'était un match qui devait finir 0-0, et puis c'est tout. Tout le monde était... T'es content, non, mais je veux dire, voilà, euh, malheureusement, on met un but contre notre camp à la dernière minute, tu perds un zéro. Certes, il te reste l'Espagne et le Portugal à jouer, donc tu sais que ça ne va pas être facile. Mais je veux dire, euh, faut pas oublier que ça faisait plus d'un an qu'on n'avait on pas encaissé de but, qu'on était très très bien, que c'est un groupe qui travaille bien, les gamins euh, tout le monde, on avait une équipe vraiment qui était solidaire, il n'y avait pas de problème dans notre équipe. Et après cette défaite, j'ai l'impression que ça y est, on était devenus des petits cons. Euh, on était devenus des, des enfants gâtés, exactement pour citer ces, ces termes. On était devenu, euh, voilà quoi, limite de la merde, en gros. Donc bien sûr que je ne peux pas laisser dire ça. Je ne peux pas laisser dire ça. Moi, je connais ces joueurs. En tant que capitaine, euh, je, je voulais rappeler à tout le monde que ce n'est pas quand ça va, tu es derrière moi et à la première échec, tu me laisses tomber. Ce pas comme ça. Mais encore, venant d'un supporter, je peux le comprendre parce qu'un supporter, c'est comme ça, il est content, il est avec toi, quand ça ne va pas, il t'insulte, ça reste la loi du football. Mais pas, pas, un, pas un membre du staff, jamais de la vie. Tu dois être derrière nous, tu dois nous soutenir, tu dois donner à fond pour les deux derniers matchs, et tu dois essayer de tirer le meilleur du groupe. Pas de cette façon-là, pas essayer d'enterrer les gens alors que ce alors que, que voilà, qu n'est pas, pas encore fini. Donc forcément, je, je l'ai dit dans, dans cette fameuse réunion en direct, et je l'ai dit après à la télé, que j'avais été très déçu par certains comportements. Et après, les gens ont tous essayé de chercher à qui je m'adressais. Le plus important, c'est que le, la personne concernée essaie que je parlais de lui. Et puis après, le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas. Euh, tu sais que selon grand grand nombre de, de consultants et même de pronostiqueurs, vous faites clairement partie des favoris pour la Cannes 2019. ouais bah, J'ai fait trois cannes et trois fois, j'étais trois fois favori et à chaque fois, on n'a pas gagné. Donc, tu sais, favori en Afrique, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, les gens en Afrique, je te dis, ils te passent de favori à, à une équipe bidon en, en cinq minutes. Donc, non, non je ne pense pas qu'on soit favori pour être très honnête avec toi. Il euh, y a des équipes qui sont sur le papier, en tout cas, sur le papier, peut-être plus fortes que nous. Il y a des équipes comme l'Égypte, par exemple, qui sont très fortes, très difficiles à jouer. Euh, l'Algérie qui a de très très très grands joueurs aussi donc, euh, donc voilà je pense pas qu'on soit les favoris et honnêtement ça m'intéresse pas ce statut de favori après ça va être à nous de démontrer sur le terrain et de voilà de suivre les conseils d'Hervé parce que comme j'ai dit plusieurs fois si si on veut gagner la Coupe d'Afrique avec Hervé Renard on a le plus de chance ça c'est sûr sinon si on n'arrive pas à la gagner avec lui vraiment je sais pas avec qui on va la gagner parce qu'il l'a gagné avec la Zambie avec la Côte d'Ivoire il y aura forcément des raisons, hein. donc j'ai envie d'espérer qu'il ait la même réussite avec nous. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. Euh, en parlant de, de football africain, c'est quoi ton regard, euh, justement, sur le foot dans ce continent, sur et en dehors du terrain Ce que je veux dire, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations, elle est dans six mois. Mais dit, on ne sait toujours pas où, avoir, où elle euh, va avoir lieu. Est-ce que c'est normal, ça Ah non, ce n'est pas normal, non. Ben, malheureusement, ce qui s'est passé ces, ces 15 dernières années, 20 dernières années, c'est que des joueurs, des, des gens comme Drogba, comme Seydou Keita, comme Samuel Eto'o, comme Mohamed Salah, sont des gens, Michael Essien, enfin, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais ils ont élevé le niveau du football africain. C'est-à-dire que tu les as vus avec leur pays et avec leur club prendre une certaine dimension. À Chelsea, au Barça, au Real Madrid, dans des top clubs. Aujourd'hui, euh, tu vois Mané, tu vois Marais à City, tu, vois, tu regardes chaque grande équipe, il y a des Africains. Et je pense que la fédération euh, africaine de football, je pense que tous les gens qui sont autour du football africain, eux, ils sont restés au même niveau qu'il y a 20 ans, en fait. C'est-à-dire que les joueurs, ils essayent de monter le niveau, on essaye de donner une bonne image du football africain, on essaye de, de faire plein de choses, parce que tu as plein de messages à passer quand tu es en Europe. Sur les, sur les jeunes africains, etc. Et je pense que les gens-là, les décideurs, etc., ils sont restés il y a 20 ans en arrière. Donc ils organisent des Coupes d'Afrique dans des pays parfois où ils ne sont même pas capables d'avoir un beau terrain. C'est malheureux à dire, mais moi je pense à la dernière Coupe d'Afrique qu'on a fait au Gabon. On a joué contre l'Égypte sur un terrain qui était catastrophique, qui était impraticable. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aujourd'hui, tu n'as pas de terrain. Tu ne peux pas organiser ça mieux. Il y a des moyens quand même pour le football. Donc c'est malheureux, c'est malheureux, et, et ce que tu as dit reflète bien cela. On est à six mois de la Coupe d'Afrique, on ne sait pas encore où elle va avoir lieu. Forcément, c'est tout sauf normal. Donc, euh, donc voilà, mais euh, comme on dit, ça fait partie du, du charme de l'Afrique. On va parler maintenant de ton actualité. C'est quoi la vie de Mehdi tu Turin Qu'est-ce que tu fais au quotidien quelle, sont, quelle est une journée type de Mehdi en dehors d'aller au foot euh, bah voilà, je me lève, ouais, je vais au foot, euh, je, fais, je fais ce que j'ai à faire ici donc ça prend déjà pas mal de temps parce qu'entre les soins, le, euh, le repas avec les potes, etc, ensuite je rentre, on essaie de se reposer euh, une heure ou deux et puis, euh, et puis quand je peux je vais chercher les enfants à l'école, ensuite euh, assez chargé parce que j'ai mon fils qui joue aussi à la juve donc il a entraînement mardi jeudi. Ma fille qui va aussi à la gym du lundi, euh, lundi, mercredi, vendredi. Donc, euh, ça fait pas mal d'activités, tout ça. Avec quatre enfants à la maison, tu te doutes bien que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais euh, les journées sont bien remplies. Mais honnêtement, euh, c'est la vie, quoi. C'est la vie, c'est agréable, c'est un kiff. C'est un kiff. Après, malheureusement, on est souvent en déplacement. Hein. Tous les trois jours, il y a des matchs. Donc, euh, tu es souvent en mise au verre, à l'hôtel, dans les avions. Donc, ce n'est pas très simple. C'est pour ça que quand on est avec la famille, on essaye de rester un maximum avec eux. Mais, euh, mais voilà, journée vraiment classique, c'est ça, c'est foot. Et puis, puis le soir, euh, accompagner les enfants soit au sport, soit, soit rester à la maison tranquille. Euh, cette saison, il y a l'un des deux meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde, qui a rejoint la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo. Euh, comment son arrivée au club a été vécue par le groupe et par toi-même Comment il est Cristiano à la Juventus de Turin ben, je pense que ça a été euh, une surprise quand même, parce que la Juve, c'est un grand club, certes, mais pour attirer un joueur comme Cristiano Ronaldo, euh, voilà, on ne s'y attendait pas trop. Honnêtement, j'étais en vacances quand on me l'a dit et j'étais très surpris. Euh, écoute, lui, c'est quelqu'un de très, très simple à l'arrivée, très, très simple. Moi, j'avais une image de lui euh, l'année dernière parce qu'on s'est croisé à la Coupe du Monde et, et en Champions League. Bon, c'était un peu disputé sur le terrain, voilà, j'avais mis quelques coups, etc. Parce que c'est forcément un joueur très difficile à, à charger. Mais honnêtement, euh, quelqu'un d'extraordinaire dans la vie du groupe, euh, pff, un travailleur comme, euh, comme personne, quoi, je jamais vu un mec qui bosse autant que lui. C'est vraiment un passionné par, euh, par ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui, qui fait, je crois, euh, pff, en plus, peut-être deux heures par jour juste de travail de renforcement musculaire c'est pas une légende ah non, tu non, confirmes c'est vraiment la vérité franchement ouais, c'est la... tous les jours tous les jours tous les jours en plus c'est pas deux ouais. fois par semaine non tous les jours il est là il vient avant il finit après c'est euh, jamais vu ça c'est vraiment euh, incroyable le, la charge de travail qui s'impose et c'est pour ça qu'aujourd'hui à 33 ans tu as l'impression qu'il a qu'il a 25 ans parce que il a un corps vraiment pas comme les autres et, euh, et c'est une machine. C'est une machine, c'est quelqu'un qui a beaucoup gagné de titres, mais qui a encore envie d'en gagner. Ce n'est pas quelqu'un qui va se, se contenter de ce qu'il a. Et je pense que la grande force de Cristiano, c'est mentalement. Parce que bien sûr que c'est un joueur à part, bon bah ça tout le monde le sait. Un hein, mec qui met 50 buts par an, c'est forcément qu'il a un truc en plus que les autres. Mais dans sa tête, il a vraiment quelque chose en plus. Et, euh, et non, comme je te dis, c'est vraiment avec nous, quelqu'un de très très posé, très tranquille. Et je suis, pour parler beaucoup avec lui, je ne suis pas surpris aussi qu'il se sente très bien ici. Il me dit souvent qu'il voilà, n'a jamais trouvé un groupe comme celui-là. Il se sent vraiment très bien avec ses, ses joueurs. Il sent qu'ici, il est aimé, qu'il n'est pas envié ou quoi que ce soit. Tout le monde est content de, de l'avoir dans notre équipe. Et je, je sais qu'il le, il le ressent et il est très heureux aussi, Donc euh, Donc, c'est bien. Pour en revenir à toi, la saison dernière, tu as fait une saison pleine avec de grosses performances. Cette année, ton temps de jeu s'est diminué. Comment tu vis cette situation euh, C'est pas simple, c'est pas simple. Mais euh, ouais, l'année dernière, j'ai fait une saison pleine, s'est très bien passé. Cette année, il euh, y a eu des changements et euh, j'étais pas, je n'étais pas en tout cas, euh, c'était pas prévu que je joue si peu. Donc, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas facile. Celui qui ne joue pas et qui te dit tout va bien, c'est un menteur. Moi, euh, je suis pas, je suis quelqu'un qui aime la compétition. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Donc forcément, je vis des moments difficiles. J'essaye de rester très concentré et très professionnel parce que c'est un groupe qui mérite euh, le maximum. Et, euh, et voilà, Je ne voudrais pas euh, donner une, une mauvaise image, mais ce n'est pas facile tous les jours parce que tu t'entraînes, tu fais des sacrifices, tu fais des voyages avec l'équipe et à l'arrivée, tu ne joues pas. Euh, et je sens que je peux encore jouer, c'est surtout ça. Parce que si ce n'était pas le cas, je serais le premier à dire « Écoutez, je ne me sens plus de jouer à ce niveau-là, et il n'y a pas de problème. » Mais très honnêtement, je me sens encore euh, euh, au niveau pour être performant, et, euh, et pour ça, voilà, j'ai besoin d'avoir plus de temps de jeu, mais, mais c'est comme ça, c'est des choix qui sont faits, tu dois les respecter. Comme j'ai déjà dit il y a quelque temps, euh, pour l'instant, ce n'est pas le moment, on a encore deux matchs très importants euh, contre Atalanta et, et la Sampdoria, ça va être très difficile. Ensuite, il y aura les vacances et ensuite on verra qu'est-ce qui se passe pendant le, le mercato. Ouais, justement, c'était une question que, que je voulais te poser, donc je rebondis là-dessus. Est-ce euh, que les supporters de la Juventus de Turin auront la chance de voir Mehdi Benatia la saison prochaine à la Juventus de Turin Voilà. Ça, je, je t'ai répondu à tout depuis le début, <rire> mais là, je vais te dire un, un joker. Joker. On n'a pas le droit d'en savoir plus Non, non, non, non. Je, honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je suis ici. Euh, comme je te dis, je, je, je, je mesure la chance que j'ai d'être dans un club comme la Juventus de Turin et c'est une grande fierté. Mais en même temps, je ne peux pas me contenter de passer mon temps euh, euh, sur le banc. Donc, euh, donc voilà, tranquille, on va discuter avec le club et on verra bien ce qui se passe. En tout cas, euh, voilà, quoi qu'il arrive, euh, j'ai beaucoup de soutien aussi des supporters de la Juve. Beaucoup, beaucoup de messages chaque jour, euh, des gens qui, qui me soutiennent, qui sont derrière moi, donc j'en profite pour les les remercier aussi. Et Mehdi, euh, tu as joué euh, dans des grands championnats, tu as joué en Allemagne, actuellement tu es en Italie. Euh, C'est quoi exactement euh, ton rapport avec la presse Parce que j'ai l'impression que tu fais de moins en moins d'interviews, qu'on te voit de moins en moins en fait. Euh, C'est volontaire de ta part C'est euh, pourquoi on voit moins Mehdi en fait Ouais, c'est volontaire aussi. Et puis, et puis hein, comme je dis toujours, un joueur qui joue pas beaucoup, c'est normal qu'il s'expose un peu moins aussi, parce que sinon, tu passes pour le joueur qui passe son temps derrière les micros. Et c'est pas du tout mon truc. Mais, euh, mais voilà. Et puis, et puis tu sais que voilà, la presse, euh, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Quand tu es un joueur étranger dans un championnat comme ça, euh, tu n'es pas toujours euh, au jeu de la même enseigne que les autres. Donc, c'est normal aussi. Faut, on le sait comment ça, comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de, de m'étaler trop dans la presse. Je préfère me, me consacrer à, à l'essentiel. Ce sont des, des, des mots forts là, que, que tu emploies, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent la même chose que toi en off. Mais encore une fois, t'hésites pas à le dire en fait, euh, devant les caméras. Euh... Oui, ouais, non, non, mais c'est comme ça. C'est le, le football qui est fait comme ça. C'est logique. Il faut... Voilà, moi ça fait maintenant 15 ans que je suis dans, dans ce milieu, donc je me suis rendu compte... Euh comment ça fonctionne, mais il faut faire avec. Ça marche. Euh, Mehdi, aujourd'hui, on est dans une époque où l'ère des réseaux sociaux a pris une, une grande ampleur. Euh, on a vu, il n'y a, a pas très longtemps, euh, que tu as répondu à un tweet le plus normalement du monde. Il me semblait que c'était un tweet sur euh, l'élection des, des, des, des, euh, des 10 meilleurs joueurs africains. Et, euh, mmh. et du coup, il y a eu un, un petit pic. Tu n'as pas, pas hésité à répondre. Et euh, encore une fois, euh, Mehdi, euh, on n'a rien à foutre. C'est comme si tu étais un anonyme, en fait. C'est comme si t'étais pas Mehdi Benatia, joueur de la Juventus de Turin. Tu as répondu le plus normalement du monde. Bah ouais, c'était en fait un, un classement, je crois, des 10 meilleurs joueurs africains. Et euh, je figurais dans cette liste-là. Et, et euh, je sais même pas qui c'est, d'ailleurs, parce que c'était même pas signé. Mais c'était quelqu'un de Bin qui dit, euh, en gros, euh, qui ne comprenait pas pourquoi j'y étais dans les 10 C'est pas... Euh, un mec comme comme koulibaly de naples donc je lui dis bah dis moi qu'est ce que tu comprends pas en fait euh, déjà c'est pas lui qui a fait c'est pas lui qui, est, qui a fait les, les votes donc on lui a pas demandé son avis à lui déjà pour commencer et puis en plus euh, moi quand je dis ça euh, moi aussi par exemple je comprends pas que koulibaly n'y est pas parce que je suis les matchs de Kouli tous les week-ends aujourd'hui il fait partie des meilleurs défenseurs du monde bien sûr mais le mec, il a trouvé le moyen de me parler, de, mon, de, de citer mon nom, alors que dans la liste, il y a au moins trois ou quatre noms qu'il ne connaît même pas. Des joueurs qui jouent en Égypte ou en Afrique, il ne les connaît même pas. Mais il arrive à, à mettre mon nom en avant. Donc, euh, surtout que c'était un classement qui est fait sur l'année dernière. Donc, je ne sais pas pourquoi, sur l'année dernière, je ne mériterais pas d'y être, en fait. Mais je n'ai pas eu de réponse de sa part, donc euh, c'est dommage. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de joueurs qui aimeraient... Euh qui aimeraient énormément répondre de la même manière que tu le fais. Pourquoi eux, ils ne le font pas, en fait Et Tu penses qu'ils ont une idée derrière la tête Ils ne veulent, veulent pas se cramer pour. Euh, ouais, après, il y a des gens qui, qui aiment bien être bien avec tout le monde. Ils aiment bien, voilà, ils aiment bien arriver sur les plateaux télé, être bien avec tel journaliste, tel journaliste. Tel... Voilà, après, c'est comme je te dis, chacun interprète sa carrière à sa façon. Chacun, chacun fait à sa manière. Moi, comme je suis avec toi là, je suis à la maison, je suis, je suis partout. Je n'ai pas deux facettes, je n'ai pas trois facettes, j'ai qu'une façon d'être, je suis moi-même. Ça plaît, c'est bien, ça ne plaît pas, c'est pareil. Je veux dire, je n'ai pas attendu aujourd'hui de jouer à la juve ou quoi que ce soit pour être comme ça. J'ai toujours été comme ça. Et je pense que ce n'est pas à 31 ans que je vais changer. Ça marche. Et dis, on arrive sur la, la fin de l'interview. On va faire un petit quiz un petit peu sympa. Euh, quelles sont tes influences musicales en ce moment Tu as écouté quoi aujourd'hui comme musique euh, je sais pas, j'ai une playlist, mais moi c'est rap français. Hein. Rap français, comme d'hab, ça change pas. Euh, franchement, un peu tout le monde. J'ai pas un mec en, en particulier. Beaucoup, beaucoup de rap français. Après, j'aime bien aussi euh, ce qui vient du, du Maroc. Donc, je pense à Niro, l'artiste. Euh, voilà, c'est Alrima, tous ces mecs un peu franco-marocains, tout ça. Genre, on, donne, on donne un peu de la force parce que ça fait plaisir. Mais, euh, mais voilà, Booba, euh, Joule on est vraiment dans le rap français. Dans ma voiture, il n'y a que ça. Et, euh, et en ce moment, quand j'ai mon, mon fils aussi, j'écoute du rap italien aussi. Je pense à Gali. Il est, euh, il est à fond dedans. Donc en ce moment, ouais, on est, on est là-dedans aussi. Quel est le joueur le plus drôle avec qui tu as joué dans ta carrière Ou les joueurs, s'il si y en a plusieurs, tu peux en dire plusieurs. Ouais, c'est difficile. Mais Blaise, je pense que Blaise, il est bien classé là-dedans. Blaise, il est bien classé. Là -dedans. Blaise, il est, il est bien classé. Euh, parce qu'il est toujours en train de... de pff, il essaie de parler italien alors qu'il... ne sait pas parler, mais il parle italien, il dit n'importe quoi. Ah, je vais dire Blaise Mathudier, hein, il est marrant. Quelle est la compétition la plus difficile à gagner La Ligue des Champions ou la Coupe du Monde Ça dépend pour qui. Euh, pour moi, ce serait la Coupe du Monde, parce que malheureusement, avec le Maroc, tu as moins de chances de la gagner. La Ligue des Champions, c'est difficile aussi, mais à la Juve... Euh, à la Juve, c'est possible. Donc pour moi, je vais te dire la Coupe du Monde. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné sur un terrain Difficile, hein, mais euh, j'ai joué contre, contre Messi, c'était pas facile. Euh, Cristiano, maintenant qu'il est avec moi, je vois que c'est du très très très haut niveau. Et euh, ouais, c'est des sacrés joueurs. Et le joueur qui t'a été le plus difficile de charger Je pense Latane, Ibrahimovic, parce que j'étais encore jeune. J'étais à l'Oudinez, il était, il était au Milan, il était en pleine bourre en plus. Et euh, ça avait été un match difficile. Mais euh, ouais, je pense, euh, je pense à lui. Là, si tu devais me donner, et ce sera ma dernière question du quiz, ton 11 type. En équipe de rêve des joueurs actuels, ce serait qui euh, Là tu es entraîneur là, c'est toi le coach. Hein. Franchement c'est difficile. Hein. Euh Faut pas dire de bêtises, bouffonne dans les buts. Euh à droite.. Euh qui Cancelo, j'aime bien Cancelo, très très fort. Cancelo qui a fait une très bonne recrue de la Juve. Dans l'axe, on va mettre mon capitaine, Kellini. Très costaud, un soldat avec, euh, on va dire Ramos. À gauche, je vais former le couloir gauche du, du Bayern de Munich, David Alaba. Et euh, devant lui, Ribéry. Les deux, là, ils sont tout le temps ensemble en plus au quotidien. Donc, ils se, ils se trouvent les yeux fermés. C'est vraiment deux machines aussi, eux deux. Euh, avec, euh, avec. Avec, avec, avec euh, Modric. Et Bousquet au milieu. Et euh, mon petit Dembélé de l'autre côté, à droite et devant euh, Messi Ronaldo un classique classique <laughs> Mehdi je te remercie vraiment pour cette interview C'était plaisir. un plaisir vraiment de t'avoir interviewé euh, ça fait un petit moment que tu es en Italie maintenant tu peux dire au revoir en italien à la caméra et on se Merci. retrouve à la prochaine en italien Ciao a tutti è stato un piacere e ci troviamo presto speriamo con il nostro amico ciao ciao a tutti moi, encore une fois, je remercie Mehdi Benatia pour m'avoir accordé cet entretien à la Juventus de Turin pour m'avoir ouvert ses portes. On leur souhaite une excellente deuxième partie de saison. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Samir Djabali TV. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux Samir Djabali sur Twitter, Instagram ou ma page Facebook. Et je vous dis à bientôt pour d'autres interviews. Au revoir.